Bonjour, moi c'est Charlie Rina, oui je suis envoyée par le ministère de la bagatelle et des rapports entre adultes consentants pour vous proposer un test lingerie. So hot Alors prépare-toi chérie, <rire> mais tu as créé quoi Que j'allais me déshabiller ici Tu es fou, on est sur youtube Non mais par contre, je peux t'assurer que la lingerie est so sexy alors aujourd'hui c'est un test un peu spécial, c'est un test en plein air, en pleine nature Je suis ici au départ pour faire des travaux et du jardinage Donc vous allez me voir habillée dans une tenue au top du sexy L'avantage, voilà, vous avez un joli plan de coupe pour profiter un petit peu de la nature environnante Concentrez-vous, vous allez entendre les oiseaux si l'image et le son vous semblent pourris, c'est normal, on filme avec un téléphone et non pas avec une caméra. Moi j'ai mis ma tenue d'intérieur pour le soir quand j'ai fini, c'est à dire que là je suis habillée et un peu cosy, sinon c'était pire. Je suis un petit peu votre Rambo du test lingerie, on y va voilà la lingerie Grey Velvet que je vous présente aujourd'hui. C'est la première fois que je teste une lingerie de cette marque que, euh, qui m'a un peu tapé dans l'œil hein, sur le site de Rue des Plaisirs. Donc on est sur un harnais avec plein de laçage plus un petit string en tulle transparent. Je vous allez voir ça mieux. Les bas ne sont pas fournis. C'est deux pièces hein, qui sont fournies. Donc hop, ça c'est la face, ça c'est le dos. Et apparemment ça a l'air assez réglable en termes de taille, etc. Le harnais fait porte-jartel. Donc ça m'a l'air, ma foi, fort joli. Au niveau du prix, on est sur une lingerie moyenne gamme qui coûte 69,99 euros. Donc on n'est pas sur les lingeries à 30 balles, on est un peu plus haut. Mais ça a l'air joli, joli. quoi. Au niveau des tailles, c'est dispo en XS... XS... XS... XSS. Alors super small, small. Voilà, medium, large et XL, XXL. Donc, ah, ce qui est cool, c'est cool. qu'il y, y a trois tailles, mais ça va jusqu'au XL, XXL. Donc ça, c'est assez cool. Au niveau euh, des matières qui composent cette lingerie, on est en euh, polyamide et Ça, c'est pour euh, le body. Et pour le string, on est 100% polyamide. Voilà, ça, c'est fait. Alors, j'étais un peu en train de, de, de checker les emballages, on a plein d'infos. Donc, c'est Made in China et je pense que la boîte est en Allemagne. Donc, c'est peut-être une marque allemande, euh, mais qui, comme à peu près 99% des, des marques de lingerie et de sextoy à l'heure actuelle, font fabriquer en Chine. Peut-être que le coût de la main d'œuvre y est pour quelque chose, va-t'en savoir. Allez, on passe au déballage. Voyons tout de suite l'unboxing. Alors, boîte en carton au départ, hein, ça fait trois plans que je vous la montre, donc vous la voyez. On va ouvrir, voir ce qu'il y a. Il y a du plastique enfin, un de Ça petit, petit. Ah ouais bah, Il y a des marques qui font tout dans du papier de soie. Là. là c'est plus cher, c'est pour ça. Ouais, je trouve que l'emballage, pour un truc à 70 boules, il est un peu limite. quoi. Par exemple, les emballages de chez euh, c'est quoi souvent c'est obsessive sont beaucoup plus jolis en fait dans oui. les petits cartons, euh, euh, ça fait un petit coffret carton. quel est l'intérêt de mettre du tissu dans du plastique hein. Un sextoy à la limite je veux bien mais… Bah d'autant qu'après il y a du papier de soie. Ah Ouais non il pousse quoi, ils emballent à part le string dans un petit plastique. L'emballage est un peu de chipos je trouve, moi j'aime pas trop. Ça sent le moins 1 euh, sur l'emballage. Hein. En plus, ça fait du bruit quand on fait des tests de sexoy. C'est génial le plastique. La prochaine fois, moi je propose qu'on trouve les mecs qui créent les emballages et on les suit. Et dès qu'ils vont au cinéma, on prend leurs emballages de merde et on fait <rire> à côté de tout le long du film. Ils vont trop kiffer quoi. Voilà. Pendant Alors... qu'ils dorment. Ouais donc ils font n'importe quoi Ils pourraient avoir 50 canards ben non, ils auront 50 crétins avec du plastique Ils font crrr, crrr, crrr, toute la journée On va voir si vous continuez à mettre du plastique hein. Non mais oh. Le string, il est là Alors moi je l'ai en... C'est quoi la taille qu'on m'a filé, Euh les gars Ouais C'est quoi la taille qu'on m'a filé C'est grand, quoi. Il n'y a pas marqué. Ils n'ont pas coché la taille qu'on m'a filée. J'ai un peu peur. Parce qu'en fait, je ne suis pas une... Je ne suis pas une géante. Alors, normalement, il y a un tour de... Ça, c'est toujours la grosse blague quand même. Alors, comment ça marche Non, mais ça m'a l'air surtout immense mon grand, en fait. J'avais demandé small, medium. Alors soit euh, le small, medium allemand et euh, non, xx, euh, j'avais demand dû demander, ah ou alors ils m'ont filé medium large au lieu de xx, Ah parce que peut-être j'ai demandé medium, oh, bon ben, je ne sais pas la taille que c'est, je regarderai mais ça c'est grand, je vous confirmerai dans le test quelle taille j'ai demandé, <rire> c'est hyper ouais. Bien, quoi. ah ouais non là tu rentres <rire> trois fois, Ben sur les photos il n'y aura pas le string, Ouah, wow, tu. Ouais, ouais. Ah c'est ça. Tu peux toujours te faire un masque, hein, si jamais tu as oublié ton masque. Ah ouais, c'est grand, quoi. Alors, le truc, c'est qu'on va voir si le harnais fait la même taille. Alors, le harnais, normalement, il est où le cul-cul où la tête-tête Il y a un tour de cou, ça doit être ça. Là, tu dois avoir les nichons. Les trucs dans le dos. Le double lassage dans le dos. Et là. Il euh... Ouais. Mais. C'est grand quoi. Ouais. Oh, on va voir ça sur les On photos. va essayer. <rire> Alors. C'est toujours la grosse blague hein, du laçage. Il faut bien suivre le sens pour voir dans quel sens qu'est-ce qu'on met où, en fait. Il est où le cucu Elle est où la tête Là, je sais pas. Je suis un peu perdue. Je dirais que ça... Peut-être en fait, j'ai tout mis à l'envers, en fait. Je suis très forte pour faire ça. Alors, vous savez quoi Je vais passer en cabine et je vous raconte tout de suite comment ça donne et euh, si c'est réglable, à quel point, parce que ça m'a l'air hyper grand en fait c'est peut-être moi qui ai fait une bêtise qui a demandé un médium mais non mais ça m'est bref on va voir à de suite alors euh, j'ai fait mon petit essayage hein, de, de lingerie euh, je suis encore euh, en lingerie là sous mon manteau je ne vous montrerai pas parce que parce que parce que vous avez qu'à aller sur mon site charlie-tentra.fr pour, pour faire les photos. Parce qu'on se casse le cul à faire non, des photos. Pour non, voir pas pour voir les rien. photos, pas pour les faire. Ouais, vous les verrez. Vous allez faire un truc en voyant les photos. À vous de voir ce que c'est. Euh, alors, conclusion sur cet ensemble de, de ce harnais plus ring de la lingerie Grey Velvet. Donc, j'ai fait une erreur, je pense. Euh, j'ai dû demander la taille médium-large en me disant, moi, je fais du 38, c'est du médium. C'est du médium. Je pensais que le médium large c'était euh, un 38-40 et que le XSS XS, c'était un 34-36. Or, je pense que le XSS c'est un 36-38 et le médium large un 40-42. Ce qui fait que c'est carrément trop grand le string. Euh, je peux peut-être m'en faire un petit parachute tellement il est grand. Hein, est, il y a un gros gros problème. Par contre, ce qui est très bien fait sur le harnais, il est trop grand. Mais il est, vraiment, un peu trop grand. il est un peu trop grand, mais il est vraiment réglable de partout. Donc, euh, ce que je trouve cool, c'est que ça, ça s'adapte vraiment à beaucoup de morphologies Si comme moi, vous, prenez, vous faites du M, prenez par exemple le XSS, mais euh, après, vous pouvez vraiment régler, en plus sachant que ça va jusqu'au euh, XXL, vous avez vraiment toutes les morphologies qui s'adaptent parce que tout est réglable. Il y a juste deux endroits, je ne sais pas pourquoi, ils ont oublié de mettre une petite réglette. Euh, donc il y a deux élastiques qui sont non réglables, c'est une erreur de conception, euh, une petite erreur. Mais sinon, c'est plutôt très bien foutu. Et euh, bah, le rendu, toi tu m'as vu, moi je vois. Ouais, ouais. Ah, c'est. Même légèrement trop grand, ça tombe très bien. Ah. Donc en fait, le, le small-medium aurait été parfait. Euh, XSS. Voilà, XSS aurait été parfait. Dire, hein ouais. XSS. <rire> Donc euh, bah pour euh, 79, 99 je crois. Après c'est très fétiche, c'est... Euh... Ah c'est marqué, on est ouais, dans ouais. Ambiance, euh, bondage. On est vraiment sur une lingerie type bondage. Et euh, ça à, fait penser à du bordel. Peut, ouais, inspiration bordel. Peut-être à porter sous un vêtement, c'est un, un peu visible quand même, et ça peut peut-être un peu gratter. Pour voir les petites attaches, ça gratte un peu un peu. C'est vraiment, je pense, à porter pour une ambiance spécifique. Pour une séance photo, c'est génial. Pour un show érotique, c'est génial. Ou pour aller en club, parce que là, tu as un grand manteau comme ça. Voilà, j'allais dire pour une soirée Les clubs libertins euh, réouvrent. Euh, Soirée libertine hors club, hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais voilà, je pense que c'est. Euh, on est sur une lingerie très typée, très coquine, euh, facile à. Alors à mettre, ça va vous dérouler bien et après ça se met assez simplement et super réglable, super adaptable. Donc euh, cool quoi. Cool. Par contre, le string, si vous prenez du M, la taille ML, alors vous faites un 38, laissez tomber. C'est trop grand. j'ai un, j'ai cul. Euh, ouais, mais sur le string. Un, euh... Ça tient pas. enfin Ça, ça déborde. Enfin bref, y en a pour là. une fois, ça tient. <rire> Alors, pour voir le test complet, pour euh, voir les photos, il y aura un test sur Pornet ou pas du tout Non, à la limite cette petite vidéo. Alors, pour euh, lire le test complet, pour voir les photos de la tenue portée, qui ne sont pas les mêmes que la photo, vous savez, sur l'emballage, où les nanas sont toujours... Euh, tu te dis où est-ce qu'elle les range cette fille, quand elles existent quand elles... en fait elles n'existent pas, c'est normal, il y a photoshop donc pour voir la tenue portée sur un corps normal rendez-vous sur mon site comme d'hab charlie tentrafr si vous voulez vous offrir cette tenue bah, c'est la première tenue que je découvre de cette gamme qui s'appelle euh, la marque c'est Grey Velvet pour l'instant ça m'a l'air très bien vous avez le lien affilié en dessous est-ce que je peux me baisser oui Voilà le look de la tenue La marque Grey Velvet Qui est dispo sur Ruedesplaisirs.com En dessous là, je vous mets le lien affilié Dans plus d'infos, ainsi que mon linktree Si vous voulez soutenir les tests Et en gros tout mon site Passez par le lien affilié, vous ça change rien Nous, ça fait 10% de paris à chaque fois, vous Donc voilà Je vous fais des gros bisous Prenez soin de vous et n'oubliez pas Ещё. Yes.